Il pleuvait ce jour-là, le bus tanguait sur la route, suivant les chemins sinueux, j'étais appuyé contre la vitre, on le tenir dans mon manteau trop grand, et les chars remonter jusqu'au nez. Je regardais la pluie qui tombait contre les vitres du bus, dissimulant partiellement le paysage. Cela créait un temporinement apaisant et combiné au rondement du moteur du vieux véhicule, je me sentais bercé et pouvais facilement m'endormir. Et c'est d'ailleurs ce qui finit par m'arriver. Quand mes yeux se ouvrir, je j'ai reconnu presque immédiatement les lieux et compris que je me trouvais à quelques secondes à peine de mon arrêt. Je bondis alors de mon siège et m'avança vers le chauffeur le plus rapidement possible. Prochain arrêt s'il vous plaît. Mon corps frêle heurtait les sièges qui bordaient le passage. J'étais toujours maladroit. Le chauffeur m'ayant entendu s'arrêta et ouvrit les portes. Merci, au revoir. Je m'extirpai de l'endroit chaud et réconfortant, traînant mon sac à dos à ma suite. Le froid m'élança et me paralysa pendant un instant. Puis le bus repartit et m'éclaboussa au passage, me sortant de ma transe. Je pestais et rabattis ma capuche sur mes cheveux, déjà emmêlés et trempés. La pluie s'abattait impitoyablement sur moi et me martelait le dos. Je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà connu une tempête aussi violente. Le vent gifla mon visage et me frigorifia. Je resserrai mes bras autour de moi et continuai d'avancer pour rentrer chez moi. Une fois devant la porte, je cherchais mes clés et les introduis dans la serrure de mes mains tremblantes. Je m'engouffrais à l'intérieur, laissant tomber mes affaires au sol et quitter mes chaussures. Je relevais la tête, surpris du silence qui régnait dans la maison. Ma mère n'était pas encore rentrée. Pourtant, la lumière de la cuisine était allumée. J'avançais, hésitant. Et s'il y avait un cambrioleur, comme dans les films Je me saisis du cendrier en bronze sur la commode dans l'entrée sans savoir si je serais capable de m'en servir, et entra dans la cuisine. Tout était à sa place, la table était dressée, une salade était posée sur le comptoir. Un peu de vaisselle sale attendait dans l'évier et le chat enroulé sur une chaise, leva la tête à mon approche. Je poussai un soupir de soulagement et déposa le cendrier sur la table. « Tout va bien, tout va bien, tout va bien. chantonnais J'entonnais-je pour me rassurer, je me traitais mentalement de débile pour m'inquiéter autant sans raison. Cependant, un détail m'interpella. Ma mère n'était pas dans la cuisine. « Ce n'est pas dans ses habitudes de laisser la lumière allumée. » Pensais-je avant de regarder par la fenêtre. Avec la pluie, on dirait qu'il fait nuit noire, donc c'est normal. « Maman, je suis rentré. » Dis-je en élevant la voix, espérant que ma mère me répondrait d'une autre pièce de la maison. Pourtant, je ne reçus en réponse que le silence. Cela m'angoissait légèrement, mais je me rassurais va bien. Arrête un peu de dramatiser. » Je retournais dans l'entrée pour prendre mon téléphone qui était resté dans mon sac et composer le numéro de ma mère. Collant l'appareil à mon oreille, je déambulais dans les pièces. « Peut-être qu'elle ne m'avait pas entendu. » Je m'arrêtais soudain. La sonnerie de ma mère venait de retentir dans la maison. « Elle l'a peut-être oubliée ici. » Me rassurais-je. Mais cela ne ressemblait vraiment pas à ma mère et je commençais à paniquer. J'ouvris méthodiquement chacune des portes de notre maison, l'appelant à chaque fois. « Maman ?» La salle de bain, le salon, la terrasse. Introuvable. Je me dirigeais vers les deux pièces au fond de la maison, nos chambres. Une fois devant celle de ma mère, je marquais une hésitation. « Si elle n'est pas là, c'est qu'elle a disparu. » Sans que je puisse l'expliquer. La main que je tendis pour ouvrir la porte tremblait violemment. J'abaissais la poignée. Et donner une légère impulsion à la porte qui ouvrit. La pièce était plongée dans le noir et je distinguais une forme étendue sur le lit. Mon angoisse descendit d'un coup. Ma mère dormait tout simplement. J'allais refermer la porte quand une étrange sensation prit possession de mes tripes. Quelque chose n'allait pas. Pourtant, tout avait l'air normal. Je m'approchais doucement du lit pour ne pas la réveiller et butais contre quelque chose de dur, mais ne pus voir de quoi il s'agissait, à cause de la pénombre. Ma mère était allongée sur le ventre, une main tendue vers le sol. Ses cheveux bruns étaient étalés sur l'oreiller d'une masse sobre. C'est d'ailleurs cela qui m'a paru le plus bizarre. Ma mère avait les cheveux courts, et ce qu'il y avait sur l'oreiller prenait bien plus de place que ce que nous devait prendre ses cheveux. De plus, cela paraissait être directement dans l'oreiller, comme une tâche. Mon cerveau refusait d'analyser clairement ce que j'avais sous les yeux, et comme dans un rêve, Ma main droite se tendit pour attraper l'interrupteur de la table de chevet. Non! entendis-je dans un murmure avant de presser le bouton. Il me fallut un moment avant de comprendre que c'était moi-même qui avait produit ce son. Mon regard évitait ma mère, comme s'il savait que j'allais le regretter. Je me forçais à poser mes yeux sur elle. Mon cerveau se déconnecta de mon esprit. Il s'agissait bien d'une tache sur l'oreiller, et elle était d'un rouge profond. Ma mère avait le visage enfoui dans l'oreiller, et je me demandais comment elle faisait pour respirer. Son corps était dans une position étrange, comme désarticulée. Mon regard se perdit au sol pour chercher l'objet dans lequel j'avais buté à l'instant. Mon regard fut attiré par un reflet métallique, un revolver. La main de ma mère était tendue vers lui, et un papier plié en quatre se trouvait à côté. Mon cerveau, cerveau s'ouvrit totalement en état de marche, provoquant une douleur sourde. l'en sortir de la chambre, ma vue se brouilla je perdis l'équilibre et m'effondra au sol avant de perdre connaissance.